Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi des radiographies ou une IRM ne sont la plupart du temps pas nécessaires lors de douleurs de dos. Dans la plupart des cas, des questions posées aux patients ainsi qu'un examen clinique réalisé par un professionnel de santé suffisent pour exclure les pathologies sérieuses de la colonne vertébrale et proposer une prise en charge adaptée à la situation. Les recommandations cliniques et les études conseillent donc de ne pas proposer un examen radiologique dans la majorité des situations, c'est-à-dire environ 90% des gens qui ont des douleurs de dos. En effet, ces examens ne permettent pas de mieux comprendre les douleurs de dos et de proposer des traitements plus efficaces. Même si cela peut paraître surprenant, nous allons vous donner quelques informations qui pourront vous permettre de mieux comprendre pourquoi. Si les images permettaient d'expliquer les douleurs de dos, ce qu'on voit sur les images devrait être corrélé aux symptômes des patients. Or, ce n'est souvent pas le cas. Par exemple, des études ont montré qu'à l'âge de 50 ans, 80% des personnes qui n'ont pas mal au dos ont des signes de dégénérescence discale, c'est-à-dire des signes indiquant une dégradation de la qualité des disques. C'est également le cas pour les protrusions discales ou même les hernies discales, qui peuvent être présentes chez des personnes n'ayant pas mal au dos. Dès lors, la plupart des choses que l'on voit sur des images sont simplement des signes de l'âge, comme les cheveux blancs ou les rides. C'est donc tout à fait normal de voir ces signes sur une IRM. Chez les personnes qui ont des douleurs de dos, c'est donc très difficile de savoir si ce qu'on voit sur l'IRM est associé aux douleurs. D'ailleurs, des études ont montré chez des personnes ayant des douleurs de dos que le degré de dégénérescence discale observé sur l'IRM n'était pas associé à l'intensité des symptômes. En d'autres termes, on peut avoir beaucoup de douleurs et pas grand chose de visible sur l'IRM, et vice versa. L'objectif de l'IRM est donc surtout d'exclure des pathologies graves et sérieuses, qui sont heureusement très rares, mais ne permet pas d'identifier la cause des douleurs. Ce qui est aussi rassurant, c'est que le corps fait bien son travail. Dans les cas derniers des études ont montré que la plupart se résorbent toutes seules au fil du temps. Ce n'est donc pas quelque chose qui reste à vie. En résumé, nous avons vu dans cette courte vidéo que ce que l'on voit sur une IRM est la plupart du temps normal et surtout associé à l'âge comme les cheveux blancs et les rides. Les images radiologiques peuvent très rarement expliquer la cause des douleurs de dos et ne permettent pas d'améliorer la prise en charge. C'est donc possible d'aller bien, même lorsqu'on a des signes d'atteinte discale sur une IRM. Pour plus d'informations, visitez notre site internet infomaldedo.ch, réalisé à la Haute École de Santé Vaud et basé sur les connaissances scientifiques actuelles.